Pourquoi je suis engagée à Télécarmonde depuis 40 ans Parce que je crois très profondément dans cette, dans cette phrase qui fonde notre mouvement. Tout homme porte en lui une valeur fondamentale et inégalable. C'est-à-dire que je pense que nous ne pouvons continuer dans une société qui laisse de côté des millions de personnes parce que simplement, je mets ça entre guillemets, parce qu'ils vivent dans la misère, dans la grande pauvreté. Pour moi, c'est inacceptable. Toute personne doit pouvoir avoir sa chance de prendre part à la société et, et de vraiment se mettre en route avec les autres. Je, je travaille sur le domaine de l'éducation et de la grande pauvreté depuis une bonne quinzaine d'années avec les militants Carmonde, bien entendu parce qu'à ATD Carmonde, nous n'imaginons pas de réfléchir à tous les sujets qui traversent la société sans les militants Car monde, ces personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté et je ne pouvais pas imaginer d'écrire un livre sans le, sans le dialogue avec les personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Si nous voulons faire avancer notre système scolaire, si nous, nous voulons cesser d'avoir 100 000 jeunes qui sortent chaque année avec aucun diplôme, aucun bagage, il nous faut absolument les entendre. Ce que nous pensons à ATD Monde, c'est que la, les solutions, elles viennent aussi des plus pauvres et que nous devons réfléchir aux solutions pour faire bouger notre société et pour faire qu'ils aient leur place avec les plus pauvres. C'est pour ça que j'ai voulu m'entretenir avec eux. Alors notre système scolaire est terriblement ségrégatif. Et si on veut remédier à cela, il faut mettre en place des solutions qui vont vraiment prendre en compte les élèves qui ont le plus de difficultés dans la classe. Et je le dis dans ce livre, euh, il y a d'ailleurs des enseignants qui utilisent cette pédagogie à laquelle je ne donne pas de nom parce qu'il n'y a pas de nom, mais une pédagogie qui part de l'enfant qui a le plus de mal dans la classe, pour faire réussir tous les enfants sans pénaliser ceux qui réussissent déjà très bien. Et on le sait, il y a vraiment des, des expériences, des expérimentations qui marchent très bien. Alors pourquoi Pourquoi on ne veut pas Parce que, écoutez, je vais être un peu, un peu brusque, mais parce que je crois que c'est un courage, c'est un courage politique que de dire, pour un responsable politique, c'est un engagement que de dire « je veux vraiment faire une politique qui n'oubliera aucun enfant, qui ne laissera aucun jeune sur le bord de la route ». De même, ce n'est pas un engagement financier si important que cela, parce qu'à la limite, l'engagement financier que l'on prend actuellement avec les CP à 12 et en ayant moins d'enseignants de, qui peuvent remplacer les autres, c'est un engagement financier important. Seulement, ça ne produit pas d'effet. Et ce que moi, je veux absolument, ce que nous voulons, c'est que cet engagement des politiques, ils produisent des effets. Or, nous savons quels sont les engagements qui pourraient produire des effets alors les témoignages sont forts mais tous s'ils disent le parcours très difficile qu'ils ont eu et, et humiliant même euh, trop souvent euh, tous disent les solutions qu'ils souhaitent mettre voire mettre en place pour que cette école elle n'oublie pas euh, un certain nombre d'enfants et de jeunes des milliers des centaines de milliers quand même euh, chaque année donc tous ont, sont vraiment Porteur d'espoir pour notre système scolaire. Je veux le souligner parce qu'on n'est pas là pour montrer du doigt. On est là pour faire un constat et pour faire des propositions. Et je crois vraiment que notre système scolaire est tout à fait en capacité de prendre en compte les, les propositions qui sont faites là. Ce ne sont pas des propositions... Euh, je, ça existe déjà dans notre système scolaire. Il y a des lieux où ça existe déjà. Comme vous le disiez, il faut former en conséquence les enseignants. Il faut vraiment les former en conséquence, c'est-à-dire aux pédagogies, aux, à la connaissance des différents milieux sociaux, à la relation avec les parents d'élèves. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, bien entendu, il y a aussi besoin d'une certaine bienveillance vis-à-vis -vis de ces enseignants. Nous l'avons particulièrement vu avec la crise sanitaire, le manque de bienveillance atteint profondément les enseignants comme toute personne lorsque l'on fait bien son travail lorsqu'on n'a pas de bienveillance qui qui que vous ressentez de votre hiérarchie évidemment ça aussi c'est très important je me permets de le dire parce que je l'ai senti très très fort dans la crise sanitaire que nous venons de vivre et puis et puis il faut que le, le système éducatif donc les responsables de ce système éducatif et des paroles qui soit vraiment forte pour montrer combien chaque enfant compte dans ce système éducatif et combien il croit dans la réussite de chacun de ses enfants, dans la réussite possible de chacun de ses enfants, et qu'il montre combien ils sont attachés, qu'ils puissent réussir avec les autres, qu'ils ne soient pas abandonnés, relégués dans des classes où on ne s'occupe pas vraiment d'eux ou relégués dans des filières qui ne leur conviennent pas. Une réforme de ces filières est sans doute à repenser, mais à mon avis, ce n'est pas là l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est dès la maternelle et l'école élémentaire, vraiment former correctement les enseignants pour qu'ils puissent prendre en compte chacune et chacun de ces enfants pour qu'ils puissent vraiment répondre aux, aux besoins de ces enfants, sans oublier les autres qui réussissent plus facilement. Je le redis, c'est très important. Mais il y a vraiment des possibilités pour cela. Et il faut former les enseignants pour qu'ils soient plus attentifs, pour qu'ils aient vraiment envie que tout, et qu'ils croient dans ces enfants, dans la possibilité de ces enfants et de ces jeunes de réussir. Qui d'entre nous imaginerait Faire passer à son enfant un CAP qu'il n'a pas choisi. Aucun. Alors le projet de recherche CIPES que nous menons dans une quinzaine d'établissements scolaires en France est, est une recherche qui veut comprendre pourquoi les enfants de milieux très défavorisés dans notre système scolaire sont majoritairement orientés dès la fin de l'école maternelle voire au milieu de l'école élémentaire vers des filières spécialisées soit spécialisés, soit du handicap, enfin des, des, des filières qui ne leur permettent pas de développer leur intelligence comme ils pourraient la développer s'ils poursuivaient dans le système normal, entre guillemets, et qui ne leur permettent pas surtout de choisir leur orientation, qui ne leur permettent pas de, de pouvoir dire, euh, moi je préfère passer un, P, un CAP, ou moi je préfère aller jusqu'au bac si j'en ai la possibilité, si j'en ai voilà, les capacités. Alors, nous avons voulu voir sur le terrain, dans une quinzaine d'écoles qui sont volontaires pour cette recherche, les possibles. Donc, nous avons d'abord fait un état des lieux dans chacune de ces écoles. Dans chacune de, chacune de ces écoles est accompagnée par un chercheur. Et l'état des lieux a été fait par deux chercheurs et deux personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Parce que... C'est ATD CarMonde avec ses partenaires, avec des syndicats, des mouvements pédagogiques et des fédérations de parents d'élèves qui mènent cette recherche. Et, et vous comprenez bien que dans notre ADN, à ATD CarMonde, nous n'imaginons pas de faire un tel travail sans être avec des militants CarMonde, des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Nous sommes un comité de pilotage dans ATD CarMonde et avec nos partenaires et sans cesse... Nous sommes en lien avec chacune de ces écoles, avec chaque chercheur dans chaque école, évidemment, pour voir quel domaine il souhaite avancer et pouvoir leur proposer telle ou telle formation, telle ou telle réflexion, euh, faire de l'analyse de pratique, euh, voilà. Cinq ans, ça dure cinq ans.